Qui commence à devenir une spécialiste des médias à expliquer le contenu de la journée donc ce sera madame remer donc euh, je vais donner la parole à la marraine de la manifestation donc la première organisation de la journée de l'ASO. et elle va vous, vous peut-être vous se présenter parce que je pense que personne euh, vous l'avez peut-être déjà vu mais habillé autrement sans le savoir alors bonjour à tous je me représente julia Miss Miss de en 2022 alors, je suis très heureuse d'être marine de cet événement et je reviens d'ailleurs la sugeste pour l'invitation. Euh, je suis sportive depuis petite et ça fait maintenant 9 ans que j'ai commencé le cyclisme. Et ça a été la meilleure décision de toute ma vie parce que ce sport, il m'a donné confiance en moi, il m'a apporté expérience et surtout santé. D'ailleurs, je voulais euh, vous sensibiliser à ce sujet parce que c'est vrai qu'on sous-estime, on peut, enfin, on a un à sous-estime le comment dire, l'importance que le sport a pour la santé et euh, je vous invite à vous informer et à participer à toutes les activités qu'il y aura durant la journée merci encore à tout le monde et bonne journée à tous merci, merci. Merci. Alors, ce que je vais, je vais proposer euh, c'est que chacun, tous ceux qui sont représentés aujourd'hui viennent en tout cas présenter leur, leur structure et euh, ce qu'ils vont proposer euh, pendant la journée alors agir sans voir si M. Verpré ou l'un de ses. Euh, il, est, il, est, il est au téléphone avec M. le Président de la République. Donc je sais qu'aujourd'hui, c'est la nomination des ministres. Peut-être que. Oui, M. richer Le CHU. Si. Voilà, ben je donne la parole à, à M. Verpré qui nous a prêté les, les tandems. Donc, M. Verpré, si vous voulez bien présenter votre association. Et bonjour à tous. Euh, voilà. Euh, je remercie premièrement déjà toute l'équipe, euh, dont Mme Wemmer, euh, qui ont fait le déplacement, à le, tous ceux et celles qui ont fait le déplacement pour nous inviter euh, à IFM et euh, à Jeux-Saint-Voix euh, afin de pouvoir participer euh, à ce rendez-vous puisque c'est la première fois que j'entends qu'on parle de la maladie de, de, de, de, de, de, de l'asthme et avec le sport, donc c'est très important pour moi. Donc, euh, tout de suite, j'ai répondu favorablement en disant à Mme Mounia, oui, et que nous sommes pas je vais venir euh, vous, donner, vous donner Et voilà, aujourd'hui, nous sommes présents, nous sommes euh, là, à, à, sur le nom de... Agir sans voix pour l'association et, et aussi en DFM Martinique, c'est l'association, c'est la radio, qui fonctionne euh, 7 ou 7 sur 7, 24h sur 24, 24, mais avec une particularité qu'avec des personnes en situation de handicap à l'intérieur de cette radio. Alors donc euh, aujourd'hui nous sommes là avec vous pour partager euh, tout, tout en même temps parce que euh, l'ASM, sais, je suis passé par là, je sais que ça ne nous veut pas. Et voilà, je, je voudrais vous dire que nous sommes de tout cœur avec vous, et puis euh, bon courage, et puis on avance. Seul on avance, mais à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Merci à Alors je vais euh, faire le tour comme ça, donc madame Labinski de la ville de Ducos, télère d'accueil de la piste, qui nous a soutenu, puisque les chapiteaux, la logistique a été mise à disposition gratuitement dans la ville. Bonjour. bonjour tout le monde. Allô allô. Donc alors je disais bonjour tout le monde. Alors effectivement nous sommes très contents en tout cas d'accueillir cette manifestation sur euh, la ville. Déjà nous sommes très heureux d'avoir cette piste cyclable sur la ville. Comme le disait monsieur euh, Pétricien, euh, c'est pour nous un, un honneur en fait, d'avoir acteurs, euh, ben, ces acteurs-là, les acteurs que vous êtes pour la manifestation d'aujourd'hui. Très, très contente d'être euh, aux côtés d'une Miss Beauté Noire, et en plus de ça qui pratique euh, le vélo, qui est une championne de chez nous, qui nous représente. Donc c'est tout un honneur pour moi. Alors oui, on a mis à disposition parce que ça, ça va de soi. Hein. Pour moi, c'est normal. Euh, il est important qu'on puisse aider euh, les, les, les associations de la ville, mais pas que ça. Les partenaires aussi, euh, notamment l'Espace Sud, la Suisse, qu'on puisse concilier, travailler ensemble pour pouvoir effectivement euh, mener à bien des, des actions comme celles d'aujourd'hui. Je suis moi-même dans une famille où est-ce qu'il y a de grands asthmatiques, je sais ce que c'est. Donc je sais que concilier le, le, le sport avec, c'est tout ce qu'il y a de mieux. Donc euh, très très favorable à ce genre de manifestation. Euh, la ville vous remercie d'être là. Merci beaucoup. Et euh, je crois que j'ai déjà monopolisé le micro un peu trop euh, J'ai entendu parler par contre de l'âme remer, mais je ne l'ai pas vu. D'accord, c'est bien ce que je me disais. Alors moi je suis doublement contente parce que c'est une jeune. D'accord, elles sont deux, d'accord. Non, non, non, je, je oui. Mets oui, oui, ah, d'accord. Ah, elles sont deux, oui, d'accord, d'accord. Bon, en plus, en plus, mais c'est... Euh, J'apprécie. C'est une jeune, j'aime beaucoup les jeunes. Je travaille beaucoup avec les jeunes. Et euh, de voir euh, qu'une jeune mettre en place une, une manifestation, pareil, ben, je vous félicite, mademoiselle. Et euh, je souhaite le meilleur pour la suite. Voilà. Alors, je vais donner la parole à M. Érichet, qui va présenter son animation, son encadrement aujourd'hui, avec, je crois qu'il est venu avec une autre dame, qui se cache, mais bon, on va l'identifier. Et en fait, il va vous présenter l'organisation de, de ses activités de tandem et autres. Alors, bonjour, Émilie Érichet, euh, je suis responsable d'une association qui s'appelle APAT, en fait, c'est une association où en fait de l'activité physique adaptée. Je suis vice-président d'une association qui s'appelle APASAM, qui regroupe tous les enseignants en activité physique adaptée. Alors, un enseignant en activité physique adaptée, c'est quoi C'est euh, quelqu'un qui a fait des études de STAPS, en fait, à l'université. Donc, euh, nous sommes tous dans l'association, soit licence, soit master STAPS, avec une mention activité physique adaptée. Et donc, nous sommes euh, nous sommes là pour faire de l'activité physique pour toutes les personnes qui ont besoin spécifique. Donc, tout ce qui est pathologie, euh, tout ce qui est maladie chronique, donc obésité, euh, euh, bon, l'asthme fait partie aussi de, de, de nos préventives Et euh, donc voilà, c'est donc, ce qu'on essaie de faire sur le territoire depuis... Euh, 10, non, pas dix ans, pas tout ça, oui, dix ans. <rire> <rire> un peu plus, ça même ça me vieille. Alors, donc, euh, voilà. Et aujourd'hui, euh, c'est nous qui allons, euh, qui nous allons, euh, en compagnie d'Alexis, faire l'animation sur le vélo tandem Voilà. Et puis aussi la marche nordique avec notre euh, ami euh, Madine Norbert. Donc, voilà. Merci. Je continue Je va meubler Je vais passer la parole maintenant à, à M. Chateau, hein, qui représente, euh... Il va se présenter. Merci, bonjour à toutes et tous. Comme je suis Didier Chateau-Henri, je suis praticien hospitalier à l'hôpital de la Ménard. Moi, je ne suis pas tout seul, loin de la Ménard. Euh, mais là, je, suis, euh, je représente l'IREPS, c'est l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé où je suis le président, et on, on est là pour promouvoir la santé. Alors, en tant que médecin, dire que la santé, ce n'est pas que le soin, c'est peut-être une, peut une gazure, mais euh, oui. la santé, c'est là où je vis, comment je vis, avec qui je vis. Euh, et donc, ce, ce, ces moments que nous vivons, là, aujourd'hui, font partie de la santé. Est-ce que je peux bouger correctement avec les moyens que j'ai, euh, financiers, les physiques aussi euh, Donc, en gros, quelle est la qualité de ma vie dans la société dans laquelle je vis. C'est ça la santé. Et donc on aura un petit stand là-bas où on pourra parler de, de tout cela. Euh, et après, donc, tout ce qui est asthme, je le laisse pour nos confrères, euh, docteur Agoutsou et puis aussi Pascal Pognon qui euh, coordonne le programme d'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est justement accompagner les patients atteints d'une maladie chronique asthme, pathologie cardiovasculaire on en parlait, rhumatisme et autres pour non pas leur, leur, les transformer en soignants mais pour leur permettre d'avancer avec leur pathologie dans la vie de tous les jours de pouvoir s'adapter à toutes les difficultés et donc nous sommes plutôt des, des éducateurs dans ce sens là, voilà et puis évidemment on a un partenaire madininaire pour cette aussi cette occasion. Euh, donc ce sont tous des partenaires avec qui on travaille régulièrement ensemble et je suis assez content d'avoir été sollicité par la SOGES pour euh, participer avec vous à cette manifestation du jour. Merci. Merci beaucoup. Alors euh, Madine Inéa, c'est le premier stand en, en, en entrant, donc euh, on va lui donner la parole. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Gaëlle Grattalou, je suis la responsable communication de Madinair. Alors Madinair, qui sait, c'est l'Observatoire Régional de la Qualité de l'Air. Donc forcément, déjà, je remercie euh, la SOGES et particulièrement Madame Riemer pour ce projet. Euh, ça fait quelques années, en effet, qu'on n'avait pas forcément euh, eu l'occasion de faire des actions de sensibilisation et de prévention sur le lien asthme-air. Euh, et puis là, on rajoute la notion de sport. Euh, donc ça, c'est important. Et donc, sur, sur le stand que je propose donc, à l'entrée, on parlera justement de l'incidence de la qualité de l'air sur nos, nos activités physiques, sur notre santé. Donc moi, je, euh, je, par, je parlerai essentiellement de la pollution de l'air extérieur. Mais vous verrez, euh, avec Pascal Pognon de l'école de l'ASM, elle va vous parler de la pollution de l'air intérieur. C'est aussi un Quelque chose auquel il faut faire attention. Et l'idée, c'est de, de partager des conseils pratiques de façon différente. Donc, on a des jeux euh, pour toute la famille, des activités, du conseil. n'hésitez pas à venir sur, euh, sur les stands pour, euh, pour parler de tout ça. Voilà, et merci, et encore euh, félicitations pour l'initiative. Merci à vous et à nous tous. Donc, Madame Pognon. Alors, Madame Pognon a, a, a, a fait un logement, un grandeur nature, sous un curse, pour que chacun puisse imaginer. Petit peu euh, sa maison, et puis justement, elle va dépister un peu tout ce qui va déclencher, tout ce qui peut être à l'origine d'une crise d'asthme. Donc, je me présente, je suis Pascal Pognon, je suis curicultrice et j'interviens au niveau de l'école de l'asthme, qui est une structure hospitalière, une structure, une structure gratuite surtout, où bien vous êtes tous invités à venir. Et donc, on a déplacé aujourd'hui l'école de l'asthme ici, à Ducos. Et donc vous allez trouver ben, tout ce que vous pouvez avoir besoin pour vivre bien avec son asthme, parce qu'on peut vivre très bien avec son asthme. connaître ses signes, qu'est-ce qui déclenche les crises, les facteurs qui déclenchent. Mais il y a aussi ben, tout l'environnement. Donc on a vu avec, euh, avec Gaël la qualité de l'air intérieur et extérieur. Mais il y a aussi euh, tous les comportements qu'on peut avoir et qu'on peut mettre en place pour éviter d'avoir des crises. Donc ben voilà, merci encore pour, euh, pour l'initiative, merci à la SOGES, merci à, à l'INSEE. Euh, c'est vrai que la maladie asthmatique est une maladie dont on ne parle pas beaucoup, on parle beaucoup du diabète, on parle beaucoup de l'hypertension, c'est vrai que c'est important, mais il faut savoir que c'est quand même la première maladie chronique dans le monde, donc c'est une maladie qui dure dans le temps, ce n'est pas une maladie que l'on attrape, et donc euh, c'est très important de s'en occuper parce qu'il y en a de plus en plus, que ce soit des asthmatiques et des allergiques. Voilà, donc je vais laisser la parole à Dr. Agosu, peut-être, plus sur, la... sur la... Et merci d'être présent. Bonjour. Donc, moi, c'est le Dr. Agosu, je suis pneumologue, allergologue, chef de service de pneumologie au CHU. Et je suis là aujourd'hui, évidemment, sur l'invitation de la sougesse, et surtout de Mme Oemmer, pour euh, échanger avec vous sur euh, qu'est-ce que l'asthme et toutes les toutes euh, les conséquences que ce soit de l'environnement ou euh, la relation avec l'activité physique euh, on aura l'occasion tout à l'heure de discuter euh, à bâton rompu je vous laisserai poser toutes les questions que vous avez et euh, j'essaierai de vous apporter des, des réponses, nous essaierons puisqu'il y a aussi les, les, mes collègues qui sont sur les stands du euh, le docteur Château-Henri euh, en matière de promotion de la santé. Nous essayons de vous apporter des réponses. Et, euh, et une fois encore, je voulais dire merci pour cette euh, initiative, parce que euh, quelque part, je me, je me suis dit, ben, je rien fait jusqu'à ce que les autres ont fait quelque chose. En tout cas, merci à la souplesse pour avoir pris l'initiative, et je ne pouvais pas ne pas participer à cet événement. Donc, une fois encore, simplement, merci. Bon, Bonjour, euh, je me, me présente Mireille Plesdin, je suis la présidente d'une association qui s'appelle Créole, qui est une association de parents d'enfants asthmatiques. Euh, ben, je remercie ben, la José, la geste et puis je travaille en partenariat avec Pascal, avec euh, l'école de l'asthme, et on est là aussi donc, pour euh, ben, aider les parents, euh, aider euh, à faire face euh, à la maladie, et euh, les aider à pouvoir euh, se diriger euh, aussi bien vers les médecins s'ils ont besoin d'aide, de savoir qui ils doivent voir. Et euh, voilà, donc on est là, on peut répondre à leurs questions et les diriger. Donc l'association existe maintenant depuis 13 ans et euh, voilà, donc euh, je suis très contente d'avoir été invitée euh, à participer et à faire connaître euh, l'association. Alors je vais, je vais donner le privilège à Madame Remaire de, de, de vous dire pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on fait là. Et puis euh, elle va remettre à Miss Beauté-Noire et à tous ceux qui euh, aujourd'hui sont représentants de structures euh, sur la piste un petit présent. Alors déjà bonjour à tous. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, la fameuse Madame Remaire, donc vous m'appelez INSEE. Donc moi, Céline Siromère, je suis en alternance au sein de la SOGES. Donc je suis en master en management digital et sport. Donc euh, je fais mes études, j'étudie, je travaille en même temps. Donc l'idée, euh, c'est par rapport à mon parcours scolaire, il faut que je trouve des, des thématiques, des projets pour travailler, pour avoir des notes, de bonnes notes, pour avoir mon diplôme. Et oui, après, il n'y a pas que ça. Mais je me suis dit, pourquoi pas cette année, mettre à l'honneur euh, dans le cadre de mon master dans le sport, les personnes asthmatiques, surtout que ce mois-ci, c'était mardi, c'était la journée de, de l'asthme, la journée mondiale de l'asthme. Donc l'idée c'est de mettre à l'honneur les personnes asthmatiques pour montrer que le sport est une façon de guérir, entre guillemets, de la maladie, une façon de traiter la maladie. On a beaucoup d'exemples dans le monde de grands sportifs, par exemple Christopher Froome qui est un grand cycliste qui est asthmatique. Il y a des footballeurs asthmatiques et pourtant ça ne les empêche pas du tout d'exercer de, leur, leur pratique. Et des fois, ce sont même les meilleurs. Donc, euh, montrer aux jeunes, aux adultes, que le sport est une façon de, de guérir. De, de, de, de voilà. Et surtout, les parents, des fois, quand on a un emphasmatique, on peut avoir peur, se dire que, bon, on ne veut pas le faire trop. Meilleur, faire ouais. On veut, ne veut, veut pas le laisser faire de sport. Au contraire, le sport, c'est une façon de, de bouger, de, de guérir de sa maladie. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir, vous avez plusieurs intervenants. Donc à l'entrée, il y a le stand de Madame, euh, Madame Gratalou, donc c'est Madelineia, qui va faire une démonstration tout ce qui est euh, environnement extérieur, pardon, et Madelineia. Vous avez le stand de l'IREPS avec aussi la société SME2S, avec le docteur Agosu qui va faire des explications sur tout ce qui est euh, mobilité active et le sport, toujours dans la même thématique. Euh, sur le carabin là-bas, on a le, la petite chambre. Donc, c'est Mme Pognon de l'école de l'asthme qui a mis en scène une chambre pour pouvoir montrer euh, les effets déclenchants, enfin, comment l'asthme se déclenche dans un environnement intérieur. Mais de toutes les façons, vous aurez le temps de voir ça plus en précision avec elle. Et M. Irichet de la Pâte qui va faire des tours de piste avec les enfants. Et à l'issue de ça, ils pourront faire des mesures de souffle avant et après l'effort de façon à voir justement l'impact de l'activité physique sur l'asthme. Donc euh, voilà, donc passez une bonne journée. Euh, N'hésitez pas à découvrir des choses, poser des questions, euh, ne soyez pas si timides. Et, euh, et voilà, donc je vais surtout remettre aux partenaires et à la Miss Beauté Noire euh, leur cadeau. Donc euh, voilà. Le temps que Madame Reméa cherche ces petits paquets. En fait l'idée pour nous en tout cas c'est d'essayer de, de rendre la, la, la piste la plus animée que possible. Et si un jour, vous avez besoin d'un lieu ouvert au public, vous avez du parking et vous voulez faire une animation sur une thématique du sport, on est preneur. Donc n'hésitez pas à nous solliciter et on sera toujours là pour répondre présent. Donc, Mme Rémeur va remettre à Miss Beauté Noire son petit paquet. Donc dedans, il y a déjà son inscription à la course de j'ai déjà rempli le formulaire. Hein. Non, c'est une plaisanterie. Non, en tout cas, merci beaucoup, parce que je sais que c'est du temps. Et euh, c'est peut-être aussi euh, des, des, des moments passés euh, loin de, de ces activités. Il n'y a pas d'entraînement ce matin, apparemment. Donc, euh, merci pour le sacrifice de ce matin. Donc, ensuite, euh, bah, Madame Rime reconnaît tous ces acteurs. Allez <rire> Donc pour ceux qui ne savent pas, la SOGES, c'est aussi, j'en profite, je vais meubler un peu l'espace, c'est aussi une société qui gère la restauration scolaire dans le sud. Donc pareil, on intervient sur les enfants atteints de troubles de la santé. Donc nous mettons en place des PAI pour les enfants qui ont des problèmes, je dirais, liés à, à l'alimentation. Nous avons aussi euh, la gestion d'équipements sportifs, donc cette piste cyclable, la piscine communautaire au Saint-Esprit et euh, la base nautique euh, au bourg de la ville des Ans darlais Donc euh, vous avez la possibilité de nous solliciter sur plusieurs angles et nous pouvons vous mettre à disposition nos structures pour accueillir vos publics ou vos animations. Madame. <laughs>